Salut à tous, euh, c'est Guillaume des Guitares ESP. Euh, je suis ici en compagnie de Yann. Comment ça va Yann Très bien. Euh, on est là pour une occasion bien particulière pour venir te remettre une euh, nouvelle guitare qui est arrivée des États-Unis il y a juste une semaine. Donc bah, si tu veux, euh, on euh, ne va pas laisser passer plus de temps. Je souligne que je ne l'ai pas ouverte encore. Wow putain. Wow, c'est ouf. Première impression. Elle est vrai, folle. Même si Gary Holt en a une qui ressemble. Il n'y en a jamais, c'est jamais deux fois la même. Ouais, J'ai pu voir du coup tout, tout, tout, toute l'élaboration de la guitare et tout, c'est magnifique. Hein. Et on est sur un corps, un corps plein en acajou. On a un chevalet fixe avec euh, des mécaniques sperzel bloquantes, donc pour permettre de garder un accordage, un très bon accordage tout au long des concerts. On va avoir une touche en ébène pour euh, une, une résonance et un sustain encore euh, accru. Pour donner le son massistaria du très, très gros son, on va avoir le EMG 81X et 85X, un volume pour le micro manche, un volume pour le micro chevalet et un potentiomètre de tonalité. Et forcément le switch trois positions pour permettre de passer en position haute sur le micro manche, position du milieu sur les deux micros et position basse sur le micro chevalet. Et derrière, si on la retourne, on a une petite trappe assez astucieuse pour changer directement la pile. Et là, c'est reparti pour un tour. Franchement, allez, chômée. Euh, ma Sisteria va enregistrer euh, un live. Pour le Metal European Alliance, en partenariat avec le Motocultor, avec 14 autres festivals en Europe, Voilà, ça va être sur des plateformes, en stream. Et à sortir début août, si j'ai bien compris. C'est ça. Là, vous allez proposer du contenu exclusif, donc ça va être encore une nouveauté. Euh, on a vu en début de semaine aussi, il y a une grosse annonce qui a été faite pour le Storm Virena, à la fin de l'année, si je ne me trompe pas. C'est le 11 et 12 décembre, c'est impressionnant. Ouais. Je trouve que l'initiative de faire ce truc est vachement bien. Ça fait longtemps qu'il n'y a, a pas eu euh, d'événement, euh, Puis avec la difficulté des frontières qui sont fermées, etc. etc. donc euh, là, il y a un panel de groupes euh, essentiellement européens. Il y a nous, Rise of the North Star, euh, Lakuna Koy, Frank Carter, euh, Landmarks. Enfin voilà, je que, que... regarde des hommes tombés, mortels. Voilà, je trouve qu'il y a un panel. Euh, je pense que les gens vont être contents. On se fait un check euh, non Covid. Merci, à vous, merci beaucoup.